Salut salut, aujourd'hui on joue à Splitgate avec un pote. Oh cette map pour le game game elle est pas mal. En fait tu peux jouer facilement avec n'importe quelle arme. y'a un gars il y a spawn devant moi je l'avais pas vu. Je vais te vers toi tu me tues Et ta après t'arrives et t'abat 12ème Oh c'est toi là batte oh. Mais qu'est-ce que c'est -ce quoi la grosse soirée ici là ah voilà, la BLEM La BLEM Je sais pas le deuxième coup comment je Il y Y'a un gars à la boîte au milieu de... J'étais en train de te viser toi, y'a des mecs qui passent devant toi et qui se font buter. Wow. au revoir. Merde, j'suis en train de me promener en train de recharger mon... Regarde, je vois arriver, je ça. il pas, Oh putain, on a C'est un visé Foot. Je suis foot. Putain enfin je fais des kills Oh Non, oh. Oh. non je peux pas yes. Okay. yes Yes, Je fait un double kill Aime Oh j'en vois un oui. Toi aussi un gars juste à droite de toi C'est nous One. Yes! Ouais, j'ai spammé, mec. Je te promets, j'ai spammé. Oh yes, ah, pas vu. Vu. Oh Ah oh, oh, <rires> oh, merde! Oh non! The king, oh. Ouais, il est pas mauvais. T'inquiète es pas, j'ai fait faire une daguerie. <rires> yes Je t'ai vu, c'était Toi tu m'y rends pas là. T'as Merde, j'ai la euh, balle <behave> <laughs> Oh Ah mais même là. Wow. Yes, yes. A yes. chaque fois que je te casse c'est kills, mais encore! Oh! Et on essaye! Parce que c'était fort là où il était. <rire> tu mets un portail en haut comme ça. Ouais. Et en gros, tu vas sauter dans le trou ici et aller dans le portail. Ah ouais, comme ça tu prends la vitesse. Tu prends de la vitesse, tac, tu sautes. Tu snipes un mec au passage. Oh non, je me suis fait sniper au passage. Nickel, okay, bon, c'est bon, t'es à l'endroit. Oh, il m'a mis une tête. J'aurais tenté un 3-6. Ouais. Oh là, on était bon. j'ai le mode C'est juste un mode zombie. Oh putain. Ah testicule si C'est cool. mon mot de défaite. J'arrive. Et que je vais au contentement de la défaite. Non Dégone, <rire> j'arrive là, je touche pas là j'ai 82 têtes. What Il veut pas faire de portail mais il va plus haut. Oh j'ai compris qui est désigné automatiquement. Au ils on a pas fait plein de clips ça monte quoi Protégez moi, protégez moi J'arrive stylé Ah on m'a buté ah non on va suivre Oh yes. <rire> Toi Yes Toi aussi Ah J'ai pas vu Oh yes Quoi Ah j'ai de buter un VIP je viens de buter oh, un oui, oui. mec. Ah Il m'a détruit. What Oh, attends, j ai, j ai oh Quelle bande de merde Quelle bande de merde il me passe en face, il me bute pas Non J'ai que le IP là Oh j'ai allé l'autre, je vais y arriver. Il est. Là. Ah oh oui Ah yes, tu l'as eu Ah oh. oh ouais je, je suis arrivé... Euh... Non J'étais à deux doigts de buter Il m'arrive dessus ouais. Yes oh oui. On l'a eu On s'en de... oui, ça Hein ah Je l'ai pas vu venir Bata enfin Un PV oh oh oh <rire> Non Quoi Yes Y'a tu encore une fois. On garde du corps privé là. Ouais. Voilà.